Nous sommes donc sur le, sur le site des anciens salins de Campignol, sur la commune de Gruissan, avec l'étang de Campignol qui est à l'est, au sud l'étang de l'Eirolle et à l'ouest le grand étang de bach sigean On est vraiment entouré d'eau et puis on est en retrait de, de la mer Méditerranée, puisque à Vol d'Oiseau, elle est à peu près à 5-6 km. C'est un site historiquement où il y a eu des activités économiques que ce soit le sel ou les crevettes, et euh, qui a été laissé à l'abandon pendant pratiquement 25 ans et que l'association Haute de nature euh, a repris euh, en gestion grâce à une autorisation d'occupation temporaire euh, délivrée par le propriétaire qui est donc le domaine public maritime. Et sur ce site, nous avons monté euh, dans le cadre de Natura 2000, on a monté un projet euh, afin de réaliser des îlots euh, pour la reproduction euh, des oiseaux en échappant en particulier donc au littoral qui est très très fréquenté et puis qui effectivement, à terme, peut avoir des, des, des, des problèmes par rapport à la montée des eaux. Nous, ici, on le, on le conçoit par exemple le, comme, un, comme justement un site de substitution, puisque les, les projets des différents îlots qu'on va avoir, euh, celui qu'on a déjà, plus ceux qu'on voudrait mettre en place, euh, c'est de les mettre au-dessus du niveau de la mer. Hein C'est-à-dire que là, on l'a bien vu déjà deux, trois fois, quand il y a un coup de mer un peu costaud, là ici, on peut avoir les pieds dans l'eau. Effectivement, s'il y a une montée des eaux un peu, un peu sérieuse, il y a beaucoup de sites favorables. En fait, c'est des oiseaux marins ou de, de bord de mer. Mais si la mer se déplace à l'intérieur des terres, je veux dire, les oiseaux, ils vont, ils vont réagir, a priori, ils vont réagir en, en, en s'installant plus à l'intérieur. Le pas de temps, il est un peu trop petit pour l'instant. C'est difficile. Alors après, on voit peut-être un peu plus de de coups de mer, d'épisodes un peu de plus en plus violents, quand il y a des gros coups de mer ou suivis après par des gros coups de vent du Nord, c'est-à-dire où les bassins sont pleins et que ça tabasse, euh, ben ça creuse les digues. Hein, ça... Alors après, naturellement, ça va recréer de nouveaux îlots, c'est-à-dire ce des îlots qu'on n'aura peut-être pas à faire, mais, euh, mais en tout cas, euh, ça fragilise, par exemple, ne serait-ce autour de des bassins qui sont donc des bassins artificiels, séparés par des digues qui ont été créées de toute main par l'homme, hein, euh, quand c'était un salin. Il euh, y a des brèches qui se créent quand il y a des gros coups de mer. Et au fur et à mesure, les brèches euh, s'élargissent. Il enfin, y a toute une réflexion autour de ça que nous, on va mener là à partir de la fin de l'année, euh, puisqu'on va établir un, un plan de gestion euh, hydraulique. Et on va essayer de comprendre euh, voilà, ce, qui, ce qui pourrait arriver par rapport à ça et qu'est-ce qu'on doit faire. Alors sur ce site euh, des anciens salins de campignoles, donc, euh, bon, depuis qu'on qu fait des, des suivis, euh, on a déjà observé à peu près une centaine d'espèces qui sont liées aux zones humides. Alors certains ne sont que hivernants, venant de Scandinavie par exemple, passer l'hiver. D'autres ne font que passer entre l'Afrique et le nord de l'Europe, dans un sens ou dans l'autre. Et puis, certaines espèces euh, s'y reproduisent. Euh, D'où l'intérêt de faire l'îlot, qui vise euh, euh, la bossette élégante, l'asterne naine, l'asterne pierre-garin, l'asterne cogec, l'asterne euh, le goéland railleur, la moette mélanocéphale et la moette rieuse. Voilà, ça fait donc huit espèces qui sont visées. Pour l'instant, on a eu trois espèces la première année. Cette année, on a eu cinq espèces qui, se... qui ont pondu. Et donc, on... Ça, au fur et à mesure des années, on espère pouvoir avoir toutes les espèces se reproduisant sur le site. Donc, en leur faisant des sites de substitution calme, protéger les coups de mer, protéger de la surfréquentation, du nettoyage intensif des plages, voilà. On peut jouer notre rôle justement de, de, de protection de la biodiversité.